Salut tout le monde, si comme moi vous êtes blond ou que vous avez de la calvitie, sachez avant toute chose que ce n'est pas un mal. non mais. Par contre si vous êtes atteint d'une maladie génétique héréditaire grave, là je vais beaucoup plus vous plaindre. Dans tous les cas, vous pouvez remercier vos parents et même les générations précédentes pour ces cadeaux. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo nous allons parler des caractéristiques et maladies héréditaires et comment vos parents vous ont façonné à presque leur image. Cette vidéo n'a pas pour but de vous donner un cours complet de génétique, vous vous doutez bien, mais je me sens quand même un petit peu obligé de vous faire un bref résumé de ce qu'est le patrimoine génétique et de sa transmission. Alors, quoi est-ce donc que le patrimoine génétique Eh bien il s'agit ni plus ni moins que de l'ensemble des caractéristiques génétiques dont hérite un individu, et cet ensemble est stocké sur de l'ADN, pour acide désoxyribonucléique, avec une très sympathique structure en double hélice. Voilà, voilà, c'est un peu comme souvent très simplifié, mais ça a le mérite de poser les bases. Ah, et puis pour le côté historique, hein, tout de même, j'ajouterais qu'on doit la découverte de la structure de l'ADN au biologiste James Watson, élémentaire, et au biologiste Francis Crick. Je ne ferai pas de vanne orale sur ce nom-là, promis. J'ai bien dit oral. Ces deux biologistes ont donc publié leur découverte dans un article de 1953 dans la revue Nature. Pour vous expliquer brièvement comment se passe la transmission des gènes, on va faire un petit résumé de la reproduction. Youpi Il nous faut un gamète mâle, le spermatozoïde Ouais voilà, Junior fera l'affaire pour nous aider à expliquer, et un gamète femelle, l'ovule. Ces deux gamètes sont des cellules dites haploïdes, c'est-à-dire qu'elles ne possèdent leurs chromosomes qu'en un seul et unique exemplaire, et non en paires comme pourraient être les cellules dites diploïdes. Ces cellules haploïdes sont issues d'un processus complexe, la méiose, qui en gros consiste de passer de 2 x X chromosomes en X chromosomes via deux divisions successives de la cellule. Dans ce processus, les chromosomes échangent des gènes entre eux qui vont former une combinaison nouvelle. Alors, j'entends déjà les biologistes et autres généticiens hurler devant la vidéo. Je simplifie énormément, mais si vous voulez, je pourrais essayer de faire une série de vidéos uniquement sur la méiose tellement il y a de choses à dire dessus. Pour la suite, vous la connaissez tous j'imagine, il y a la rencontre hasardeuse de nos deux cellules et le gamète mâle va fusionner avec le gamète femelle et former une cellule diploïde qui va se diviser encore et encore pour former un individu au patrimoine génétique qui va combiner celui de ses deux parents. C'est beau la vie Bien, on a une information, le patrimoine génétique, on a son support, l'acide désoxyribonucléique, on sait comment c'est gentiment offert, merci maman, merci papa, maintenant c'est le moment de sortir un miroir et une photo de vos parents. Et oui, nous allons voir à présent quelques caractéristiques physiques que vous héritez d'eux. Mais avant de lister ces quelques caractéristiques, je voudrais faire un petit point sur ces histoires de transmission, histoire de ne pas provoquer de scandale dans les familles. Si votre père est brun et que votre mère l'est aussi, et que vous, vous êtes blond, avant d'hurler « Papa » au facteur suédois, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous possédons tous la moitié du patrimoine génétique de chacun de nos parents, avec une petite réorganisation lors de la méiose. Sauf que nous avons des paires de chromosomes, et donc une paire de chaque gène. Et du coup nous possédons potentiellement deux versions de chaque gène, les allèles. Les allèles, ça peut aussi être vu comme une table de vérité en informatique. Pour prendre un cas concret et assez classique, prenons le groupe sanguin. Il existe trois versions possibles des gènes. L'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Non les fouteux, l'allèle OM n'existe pas. Cette vanne est pourrie. Et après, bah c'est tout simple, hein. dans le cas où les deux allèles sont identiques, le caractère exprimé c'est celui de leur version. Si vous avez deux allèles A, vous êtes du groupe A, si vous avez deux allèles B, vous êtes du groupe B. Dans le cas où ils sont différents, si ce sont deux allèles dominants, il y a codominance, vous êtes donc du groupe AB. Dans le cas où vous êtes avec l'allèle A qui est dominant et l'allèle O qui lui est récessif, ce dernier ne va pas s'exprimer, vous allez être du groupe A. Et donc pour en revenir au facteur, le suédois, pas le rhésus, suivez un peu, si vos deux parents sont bruns mais que chacun d'eux ont l'allèle blond qui est récessif, eh bien il y a environ une chance sur quatre pour que vous ayez reçu deux allèles blonds. Alors bien sûr la vie n'est pas toute noire ou toute blanche, il y a rarement qu'un seul allèle qui contrôle une caractéristique. Bon, vous avez bien sorti le miroir et les photos, alors c'est parti pour quelques caractéristiques. On va commencer gentil avec le lobe de l'oreille, libre ou adhérent. L'allèle responsable du détachement du lobe est un allèle dominant, donc si vous avez les lobes adhérents, vous avez deux allèles récessifs. La myopie, si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir ma vidéo sur les troubles de la vision, vous en saurez plus. Dans tous les cas, il semblerait que le gène qui rend myope soit un gène dominant. Vos parents ont des lunettes La fossette au joues, là aussi elle est due à un gène dominant et c'est mignon en plus. La polydactylie, vous savez le fait de naître avec plus que 5 doigts de main ou d'orteil. Eh bien c'est aussi un gène dominant, donc si un de vos parents l'a, vous avez des chances de l'avoir aussi. La couleur des cheveux et des yeux, là encore tout va dépendre principalement des allèles. L'allèle brun domine l'allèle blond et roux pour les cheveux ou bleu pour les yeux. Et puis si vous avez des cheveux épais et frisés, c'est aussi dû à un allèle dominant. Comme vous vous en doutez, tout n'est pas aussi sympathique dans la génétique et comme je vous l'avais dit en début de vidéo, un certain nombre de maladies sont héréditaires et malheureusement certaines sont plus graves que d'autres. La mucoviscidose, une maladie qui va toucher les voies respiratoires et le système digestif. Elle provoque en gros la viscosité ou l'épaississement des sécrétions corporelles qui vont aboutir à une accumulation. Les zones les plus souvent touchées étant les poumons et le système digestif. Autre maladie, la maladie de Huntington, vous savez celle de numéro 13 dans Doctor House. Cette maladie provoque la dégénérescence de cellules nerveuses dans le système central. Là par contre, on est dans une maladie à un allèle dominant, donc 50% des enfants qui ont un parent avec un Huntington peuvent l'avoir. L'hémochromatose, une autre maladie héréditaire qui se caractérise par une absorption du fer anormal par le tube digestif. Et du coup, le fer va s'accumuler dans les organes et les endommager. Et actuellement, le meilleur traitement qui existe est la saignée. Oui on vous prend du sang et le corps doit pomper dans les réserves de fer pour pouvoir reproduire son stock de globules rouges qui sont des cellules donc très riches en fer. Voilà cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous comprenez maintenant un petit peu mieux le processus de transmission des gènes et que vous avez réussi à trouver des points communs avec vos parents. Comme toujours si la vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à la partager sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, ça m'aiderait vraiment beaucoup à faire connaître un petit peu plus la chaîne. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien ou sur le bouton s'abonner. Et pensez aussi à cliquer sur la petite cloche à côté pour bien recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt et en attendant, continuez à chercher à comprendre pourquoi fonctionnent les choses et comment. Merci à vous.